Good morning alleh deneshura aujourd'hui le luni shmat 5 minutes éternel nous étudions ma je traduis d'abord le cas, et après on explique. « Mishéalaf l'imdina ta'ayam » Il y a quelqu'un qui est parti à l'étranger, dans un pays le pendant plusieurs mois. Business. Et puis après, il revient ici. « Ve'avda derer sadeo, Il a perdu le chemin qui le conduisait à son champ. Il ne retrouve plus le chemin. Et maintenant, il est chez des terrains métro Eh bien, Admon Omer, Admon nous dit, « Yeler Biktara » qui choisissent le plus court chemin et qui le reprennent dit que, « Vachachamim bemea il devra acheter un terrain, un chemin, a pris a mis un droit de passage, a pris coûtant bien cher, sans mané, même si nécessaire, au ifmar Bavir, ou sinon, qui vole dans l'air, qui se fasse pousser des ailes pour atteindre son chambre. » De quoi on parle C'est pas compliqué. On est d'abord, tu rappelles on est dans les histoires, dans les, dans les psakim, les décrets de Admon et de Hanan, nous on vous depuis le début de la Mishnah Aleph, du Périculte, de Gimel une Et là, à Dmon, il y avait des psakim de son Ben qui sortaient. Ça, c'est un des sept, que la Halakha n'est pas retenu comme lui de nouveau. Que euh, ça, On parle de quoi précisément On parle qu'il y a... Ouais, quand on regarde les, les, les livres de Gemara, c'est la même chose. On a un, un petit carré, c'est là où il y a la Mishnah, et puis il s'est entouré comme ça, là, d'accord Avec le Barthénoral, tout ça, tout ça. ça. Bah, c'est exactement ce qui se passe. Il y a Reuven. Il avait un terrain qui avait autour de lui, c'est fréquent quand vous êtes dans les vallées, dans les, dans les campagnes, il y a un terrain, parfois il y a un terrain, et il y a autour quatre autres terrains, il n'y a pas de route principale qui passe à côté. Pour atteindre son terrain, il doit il emprunte un petit chemin en passant entre le terrain de, de, de Chimone et de Lévis, là-bas, il a un petit droit de passage, il y en a qui passent par là, il y en a qui passent par là, ça dépend, il y a un terrain, il y a un passage qui a été euh, utilisé, qui avait un droit dessus. Comment ils ont fait pour avoir un drame C'est des soirs antiques. Ça date de l'arrière-grand-père qui l'avait fait hériter en champ. Etc. Il, il avait laissé un droit de passage. Il avait laissé un droit de passage qui était. Allez, pour le cas, nord-est, il y avait un droit de passage depuis le, la route principale jusqu'au champ. Il y avait là-bas une bande de 800 mètres, sur laquelle il avait l'habitude de rouler là-bas 800 mètres sur une largeur de 4 mètres, de 2 mètres. Il passait là-bas toujours avec son petit tracteur ou avec sa.. sa, sa son cheval pour et voilà, c'est comme ça qu'il atteignait son champ. C'était l'usage. Celui du milieu, donc réouvain, il est parti à l'étranger bon, pendant plusieurs mois. Il a laissé son champ en friche. C'est pas grave, c'était la Schmitt. il revient finalement au bout de huit mois, neuf mois. Il revient, il voit que il n'y a plus du tout de y a plus du tout de passage pour aller au, au pour repartir au terrain. Et il sait pas, il a quelqu'un lui, lui a pris son passage. Il se souvient plus comment je faisais. Je venais du nord, je venais de l'est, du sud, d'où j'avais mon droit de passage, en fait. Ils ne retrouvent plus son droit de passage. Ils, ils, se, ils se sont appropriés, ils ont vu le terrain en ils se sont dit, c'est dommage, une bande de 800 mètres sur, sur 2 mètres, ça avait quand même, on peut quand encore beaucoup de courgettes dessus, pourquoi pas. Donc du coup, ils lui ont annexé le terrain. Plus personne ne se souvient de rien, bien évidemment, vous imaginez la scène. Ouais, il faire la, la bouche bée, dire, je sais pas du tout... Et donc le pauvre là, il, bon, ben, non, il a envie d'atteindre son terrain. Comment est-ce qu'il va atteindre son terrain Vous comprenez la problématique. Il a son terrain au milieu, il a quatre terrains. De, de, de Sasserouven, il y a Shimon, Levi, Yehuda ouais. et Issachar, ils sont dans les quatre. Et chacun, il lui renvoie, il, il, il renvoie la balle à l'autre. Il dit, moi Jamais tu ne passais pas chez tu passais pas. Euh, Yehuda. Il va voir Yehuda, Yehuda, Yehuda. Il dit, ça va pas, Yehuda, moi, va chez Shimon. Et l'autre, il dit, non, on va chez Issachar. Et comme ça, il le balade. Et le pauvre gars ne sait pas comment il va atteindre son terrain. Voilà le cas grossièrement, comment il est présenté. Et si c'est ça, alors la Mishnah nous dit quelque chose de bizarre, parce que Admon il va nous dire bah, il y a l'air qu'ils prennent le plus court terrain. Genre, on va dire écoute, tu peux passer là-bas, il y a 800 mètres par ici, 400 mètres par là, et 200 mètres par ici. Eh bah, ben tu sais quoi Viens, prends le, de, le, terrain de, le, le chemin de 200 mètres. Pour quelle raison Il n'y a aucune logique. Je vais expliquer pourquoi il n'y a pas de logique. Mais d'abord, je vais rester sur ça en expliquant Chachamim. Que Chachamim nous dit, écoute-moi, mon cher Réouven, tu t'achètes un droit de passage, et même si on te réclame une fortune sans maner pour un droit de passage, c'est le prix qui est fixe, il n'y a rien qui force quelqu'un à me. Il n'y a rien qui me force à vendre un droit de passage de mon voisin pour qu'il aille voir la fenêtre là-bas, pour qu'il aille vérifier. Oui, c'est normal. Il n'y a rien qui va forcer quelqu'un de te donner un autre passage. Donc, si il te prie, il te taxe un prix violent, tu le payes. Ou sinon, il fera bah, qu'il vole avec des ailes, qu'il se fasse pousser des ailes, et qu'il essaye d'atteindre son terrain comme ça. Et s'il réussit, ensuite il faudra mettre des ailes aussi à son cheval et à son taureau pour apporter la charrue comme ça aussi. Donc finalement, bah, il n'y a rien à faire, il est bloqué le pauvre. D'accord C'est ce qu'il a écrit grossièrement. Mais on peut bien comprendre. Là. En l'état, c'est Rachamim qui ont raison, c'est pas possible de discuter sur ça, parce qu'il n'y a aucune raison que Edmond, il va nous dire que dans un cas pareil, que Yeler Biktara il devrait, il aura un droit de prendre le chemin le plus court. Il n'y a aucune raison de lui donner un droit au chemin le plus court, d'accord Ouais Pourquoi Imaginez que vous avez, deux, vous aviez 2 mètres carrés dans mon Minyan. Je ne sais pas si c'était chez moi ou si c'était chez le voisin. Il n'y a pas de raison de me dire « Ah, écoute, moi j'ai une plus grande maison que le voisin on vous donner de la C'est quoi, on n'est pas des communistes que de... Ouais, comment on fait Il des... faut un brin de logique pour qu'il n'y ait rien qui me force à lui donner. D'accord Alors quoi Donc c'est pas possible d'expliquer comme ça à Douane. En fait, on parle d'autre chose. Et la explique comme ça. Il y a trois situations. Premièrement, si Rouven, il était encerclé par que les terrains de Chimone uniquement, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, de tous les côtés, il est entouré par Chimone, et le rouen, il est juste au milieu. Alors là, selon tous les avis, il faudra lui donner un petit chemin, le plus court chemin. En lui disant, écoute, tu sais plus par où tu passais. Désolé, j'ai débordé mes mais, mais, mais, mais paysans, quand ils ont, mais, mais, mais, mes employés, quand ils ont travaillé, ils ont planté même le terrain. Peu importe, mais tu as raison, je te dois un terrain, je te dois un endroit de passage. On va prendre du plus court passage. Si tu viens par là, tu vas prendre que 200 mètres. Je te donne 200 mètres sur 2 mètres de large. Je te donne un endroit de passage par là-bas au plus court. Ça, c'est si ça tout appartient à, à une seule personne à Shimon. Si ça appartient à quatre personnes différentes, alors ils vont jouer ensemble au tennis. Ils vont s'envoyer la balle un avec l'autre, il va partir voir l'un, il va dire, allez pchit, va chez le voisin, l'autre va chez le voisin, il va chez l'autre, et voilà, le pauvre il a perdu. Là on parle Et là il n'y a pas de discussion non plus. On parle d'un cas très particulier. Donc on parle qu'en réalité, tout appartenait initialement à Shimon. Excusez-moi. Tout appartenait à quatre personnes initialement. Shimon, Lévi, Yehuda et Issachar. Quatre personnes autour de lui. Puis finalement, il y a eu Shimon, il a fait fortune, il a acheté les terrains de tout le monde. Donc maintenant, Reuven va voir Shimon et lui dit, écoute, c'est vrai que, initialement, on a, on a eu un moment où je ne je pouvais, pouvais plus aller voir personne, parce que chacun, il me baladait chez l'autre, il m'envoyait chez l'autre. C'est vrai, mais à présent, quoi qu'il arrive, maintenant tu as approprié, tu t'appropriais tous les terrains. Donc c'est sûr que c'est toi qui me dois un chemin. Parce que de, de, de, de, de, de, deux, choses, de deux choses, de quatre choses l'une. Soit tu me dois deux, par rapport à ce terrain, soit c'est par ce terrain. Soit... Quoi qu'il rêve, j'avais un droit de passage. On ne sait plus où est ce qu'il est, mais c'est sûr que je l'ai. Donc tu sais quoi Choisis le chemin le plus court, le plus euh, incommodant, ce que tu veux. Je te suis. Mais donne-moi le strict minimum, mais en tout cas, tu me dois un chemin. Ça, c'est Admon. Et Sadhguru, apparemment, il a raison. Parce qu'Admon va dire, écoute, c'est vrai. Tant que ça appartenait à Shimon Levi, Yehuda et il pouvait pas prendre de terrain. Mais à part maintenant tout est, tout est revenu dans les mains d'un le seul propriétaire, alors maintenant, de, quoi qu'il arrive, ben, « miman ce qu'on appelle le 4 choses lune, « Tu me dois tu m'dois, tu m'dois un chemin ». Et sur ça, il rétorque, il dit non. Dans la mesure, il y a une règle qu'il faut bien comprendre, ça, ça, ça c'est délicat on ne peut pas extrapoler tellement dessus, mais que chaque acheteur, il peut prétendre les droits du, de, celui, de celui qui l'a vendu. Et Shimon, en fait, il va le rétorquer, écoute... D'une manière, c'est un, un jeu un peu mafieux, vous allez dire, écoute, si tu commences à me faire des problèmes, moi je rends le, je rends le, le, le contrat au vendeur, je fais comme si il ne me l'a pas vendu, et, et devant lui, il te cloue le bec, tu ne peux plus rien dire. Ouais, voyez, vous comprenez l'idée. Chimon, il va dire, écoute, écoute tu commences pas maintenant à me prendre la tête, à me réclamer un terrain, à me réclamer un droit de passage, parce que moi, je vais, sinon je vais redonner le, un des ch'tarrotes, un des contrats que j'ai j'achetais quand j'ai j'achetais les, les trois terrains, eh bien, il y en a un qui appartient. Hein. Je vais rendre le contrat à l'un, et puis de nouveau, on va jouer au tennis entre lui et moi. Alors reste tranquille, ne réclame rien, tu as perdu ton droit. De manière générale, on apprend finalement, richang, la chenille, kol struts, yado", que tout, de manière générale, tout euh, droit qu'un vendeur a sur un terrain de réclamer quelque chose, celui qui vient acheter, de par ma force, quoi, de par mon droit, il récupère les mêmes droits que, que, que, que le vendeur. D'accord Il prend les mêmes droits que le vendeur et donc il pourra de nouveau balader le pauvre Réhouven du milieu. Ok Et là, la est habituellement C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de ou tout ça.